Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour la TechniNews News que vous attendez tous, à savoir la TechniNews News consacrée exclusivement aux nouveautés Apple, annoncée hier soir lors de la Keynote. On se retrouve juste après ça Cette technique news consacrée exclusivement aux nouveautés, aux nouveaux appareils. Apple annoncés hier soir et on parle pratiquement que d'iPhone avec un tout petit peu d'Apple Watch. Pardonnez-moi ma voix, pardonnez mon état, je suis malade, je suis une crève carabinée, mais je vous avais dit que je serais là, donc je serai là, on va faire en sorte de tenir avec le nez qui coule, la gorge qui gratte et tout ça pendant le temps de cette TechniNews et il y a pas mal de choses à voir. On commence tout de suite avec la première annonce, et eh bien les nouveaux iPhones tant attendus, alors vous remarquerez que maintenant, il n'y a plus vraiment de, de, de gros suspense comme il y a quelques années en arrière où tout le monde lors de la soirée de la Kino découvrait vraiment le nouvel iPhone Waouh en fait on les a déjà vus, voilà, c'est à dire on les a déjà, les, déjà vu parce que il y a eu des fuites, et vous savez ce que je pense des fuites je pense que les fuites ne sont là que pour euh, gérer la concurrence extrêmement féroce aujourd'hui, et c'est normal il n'y a pas qu'Apple sur Terre, loin de là et puis j'ai envie de vous dire il euh, n'y a pas qu'Apple et dans, quand je vois les annonces qu'ils font sur leurs nouveaux appareils et eh bien ils ont peut-être un petit peu de soucis à se faire parce que moi, je n'ai pas été euh, sur les fesses pour ne pas dire autre chose quant à toutes les nouveautés des nouveaux appareils. C'est-à-dire que c'est pas révolutionnaire. Et normalement, jusqu'à présent, Apple c'était quand même du révolutionnaire. Bref, qu'est-ce qu'on a comme iPhone On a 3 iPhone, en fait on a un iPhone qui va remplacer l'iPhone X qui va être le XS, donc on continue sur cette vague, de, vous savez depuis des années, on a eu le 4, le 4S, le 5, le 5S, etc. Donc on continue avec le XS et il va sortir ce qui n'était pas le cas l'année dernière sauf pour le 8 et le 8+, Plus. on va avoir un XS Max qui est un grand euh, iPhone d'une taille supérieure à l'iPhone X, puisqu'il va faire 6,5 pouces, on rentre dans le domaine de ce qu'on peut appeler les fablettes. c'est-à-dire les fablettes, c'est les, euh, les téléphones euh, tablettes, c'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup sur votre téléphone, ça peut être euh, une option à voir, parce que ça permet d'avoir plus de, plus de lisibilité sur vos mails, etc., etc., après, si vous faites du sport avec, moi, perso, j'hésite, parce que je me sers énormément de mon iPhone, et j'hésite parce que quand je fais du sport, si c'est pour avoir un énorme appareil sur moi, je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Bref, à suivre en tout cas, deux nouveaux téléphones. Alors, aujourd'hui, euh, dans cette euh, Techni News, je vais vous parler technique, bien sûr, Techni News technique, je vais pas vous parler de recettes de cuisine, hein, on n'est pas là pour ça, mais par contre... Je vais essayer de vous le faire le plus soft possible, parce que l'idée, c'est que vous ayez les informations importantes pour vous. C'est-à-dire, je ne vais pas vous décrire le processeur A12 dans toutes les lignes, parce que je pense que vous vous en foutez un petit peu. Enfin, en tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez où chercher l'info. Alors bref, on a deux iPhones qui sont XS et XS Max, qui sont les remplaçants, les nouveaux iPhones X, on va dire. Et puis, il y a un petit nouveau qui arrive, qui est le XR. Et le XR sera, on va dire, le remplaçant du 8, qui est un iPhone... Un peu moins bien, mais on va en parler, il est plutôt pas mal quand même. Alors, premièrement, le, les iPhone XS et XS Max sont, avec un, sont fabriqués dans un boîtier en inox, contrairement au XR qui est fabriqué dans un, un boîtier en aluminium. Pas de quoi s'en relever la nuit, mais l'information est importante. Euh, en termes de protection contre l'eau et la poussière, on vient d'un iPhone X qui était en protection IP67, maintenant on passe en IP68 pour le XS et le XS Max, le XR euh, reste en IP67 attention prenez des notes parce que je pense que <rire> il va falloir suivre un petit peu quand même hein alors ça veut dire quoi globalement ça veut pas dire énormément la différence entre les deux, le, le, la norme IP67 indique que votre appareil est résistant à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur mais on ne peut pas utiliser son appareil quand même pour de la photo sous-marine et autres, vous me direz sous-marin à 1 mètre de profondeur c'est pas énorme non plus euh, et puis il y a aussi l'indication du fabricant si c'est marqué résistant à l'eau. IP67 vous pouvez vous dire que c'est pas totalement protégé donc attention ça veut dire que si vous êtes sous la pluie, si vous êtes en bord de mer, si vous êtes à la plage ou si vous allez dans la poussière, un événement qui est très poussiéreux, si vous allez en, dans un, sur un safari, il n'y a pas de souci, votre téléphone est protégé mais si vous voulez vraiment à un moment donné faire du kayak avec et être tranquille si jamais il tombe à l'eau, je vous invite malgré tout de lui, offrir une coque vraiment étanche c'est mon conseil donc, et par contre entre les deux normes, la nouvelle norme et l'ancienne, honnêtement il n'y a pas une différence énorme Éventuellement, la norme IP68 irait jusqu'à 3 mètres de profondeur, mais voilà. Alors... On a un super écran, voilà, je vais même pas vous dire comment il s'appelle, mais on a un magnifique écran, et même sur le XR, c'est pas le même écran, mais c'est quand même un magnifique écran, c'est juste une technologie différente. Par contre, le 3D Touch, je vous en ai parlé lors d'une TechniNews, il est question, où je l'ai pensé, enfin bref, il est question que Apple abandonne le 3D Touch. Le 3D Touch, c'est cette euh, fonctionnalité qui fait que quand vous appuyez sur l'écran et que vous appuyez un petit peu fort, il y a... Une autre D'autres options qui, qui, qui s'ouvrent, par exemple c'est pratique si vous allez sur une application, je vais penser à Filmic par exemple. Filmic est une application pour filmer en mode professionnel avec son iPhone, ou un Android d'ailleurs, parce que l'application est universelle. Quand vous avez paramétré différents, euh, des, des, des pré-réglages prédéfinis, par exemple 4K en 60 images secondes, ou euh, HD 1080 pixels en 240 images secondes, et eh bien quand vous êtes sur votre menu général et que vous êtes sur l'application Filmic, en appuyant fortement pour activer le 3D Touch, vous allez pouvoir ouvrir directement votre application dans la, le, le mode prédéfini que vous avez enregistré. Donc ça a un intérêt, moi je ne m'en sers pas énormément, mais selon les cas ça peut être intéressant, mais ils se sont rendu compte qu'en fait il y a très très peu de gens qui s'en servent, et ils sont en train de réfléchir à l'abandonner. Donc dans les nouveaux XS et XS Max, ils sont là, le 3D Touch est là, pardon, ils sont tout seuls, le 3D Max, ils ne sont pas plusieurs, et dans le XR par contre, abandon du 3D Max, du n'importe quoi, abandon du 3D Touch, voilà, juste pour la différence entre les deux. En termes d'autonomie, les nouveaux XS et XS Max, 30 minutes de plus, 1h30 de plus pour le XS Max par rapport à l'iPhone X. Alors, pourquoi autant d'autonomie en plus pour le XS Max Max, C'est tout bête, c'est physique, c'est mécanique, c'est physique, c'est tout ce que vous voulez. Il est plus grand, donc la batterie qui est dedans a beaucoup plus de place, donc on peut mettre des batteries beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que l'autonomie s'en voit fortement euh, augmenter. C'était annoncé, c'était prévu, c'est enfin là, j'ai envie de dire, la double SIM arrive dans l'iPhone. Mais attention, mise à part en Chine où la double SIM sera physique, c'est-à-dire deux tiroirs, en France et ailleurs, et au Québec donc, et ailleurs, dans, partout dans le monde, ça va être une double SIM, simple tiroir, et une e-SIM. La e-SIM, c'est quoi Alors il paraît qu'il y a pas mal de pays qui sont déjà en e-SIM, ça veut dire que les opérateurs ne vous envoient plus ce petit bout de plastique avec une puce dessus que vous devez mettre dans un tiroir, mais c'est un code à rentrer, comme vous l'avez dans l'Apple Watch. À ma connaissance, chers amis français, attention, parce que quand j'ai eu l'Apple Watch, quand je l'ai acheté fin de l'année dernière, j'étais chez Orange, l'opérateur euh, historique français. J'étais chez Orange qui propose un abonnement à euh, une eSIM pour l'Apple Watch. Et ce sont les seuls. Et aujourd'hui, à bientôt un an de la sortie de l'Apple Watch série 3 avec la 4G, depuis que j'ai changé d'opérateur en début d'année, et eh bien, je ne profite plus de ma 4G, puisque Orange était les seuls à proposer ça. Je trouve ça absolument scandaleux. Sachez-le. Si si vous m'écoutez, messieurs, dames, de chez Orange, ou si vous travaillez chez Orange, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas comme, où ça en est dans vos pays, mais j'ai l'impression que les opérateurs ne sont pas, pas très euh, sensibles ou intéressés à développer cette technologie, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'Apple de, de, Watch ou autres appareils qui utilisent l'eSIM. Alors, ça va peut-être changer avec l'arrivée de la eSIM sur les iPhones XS et XS Max. À suivre alors dans les nouveautés, bien entendu un meilleur son, alors je reviens sur les XS et XS Max, un meilleur son stéréo, une reconnaissance de, vis de visage plus rapide, euh, des nouveaux processeurs, un nouvel appareil photo, alors ça c'est sympa, 12 mégapixels, dites-vous juste que ça commence à être vraiment très très performant, alors déjà que les appareils photos des iPhones sont très performants depuis un petit bout de temps, donc là ça, devenir, ça commence à devenir très chouette, nouvelle technologie HDR, c'est quoi la HDR, c'est intéressant de vous y pencher Enfin, c'est automatique dans vos appareils, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver. La HDR, c'est votre appareil en fait il prend plusieurs photos en même temps, vous, en, vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est extrêmement rapide d'où l'intérêt d'avoir des processeurs qui cartonnent qui vont très vite, ça prend plusieurs photos à différents niveaux d'exposition et ça en compile en une seule pour que vous ayez la plus belle des photos possibles, c'est pour ça que très souvent les photos qu'on qu prend avec un iPhone sont de suite superbes sans même les retoucher parce que la HDR, la HDR permet ça si vous faites ça avec un appareil photo numérique souvent il faut repasser par un, un logiciel de traitement et ce qui est génial c'est l'amélioration de l'effet bokeh. C'est quoi l'appel la, la, la, la, Je vais y arriver. L'effet bokeh, c'est cet effet de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'en fait votre sujet devant est net et derrière c'est flou. C'est complètement euh, logiciel sur les iPhones, mais malgré tout, ils permettent sur le mode portre, portrait maintenant de jouer sur la profondeur de champ, vous shooter votre photo et ensuite vous réglez plus ou moins flou derrière et ça donne des photos absolument magnifiques, dignes d'un professionnel. C'est tout pour les nouveautés de chez... Euh, de, pour les, les, les nouveaux iPhone X et iPhone XS Max on va passer maintenant au XR mis à part les, les choses que je vous ai déjà euh, comparées, j'ai envie de vous dire que le XR sincèrement c'est un iPhone X de l'année dernière qui arrive maintenant avec l'appellation XR sauf que il n'a pas le double objectif photo derrière, il a un simple objectif photo je vais vous dire un truc, mon, ma belle sœur est partie euh, en safari avec son chum, pour parler comme vous les québécois elle est partie avec son chum en faire un petit safari au Kenya et elle a shooté l'intégralité euh, de ce qu'elle a fait avec son iPhone 8 ce sont des magnifiques photos, je ne le répéterai jamais assez, ces appareils font des magnifiques photos, tout ce qui pêche aujourd'hui et ça, ça serait une géniale amélioration c'est le zoom, parce que quand on annonce un zoom x10 c'est faux, F passer le x10 3, 4, ça commence à devenir baveux, ça commence à devenir avec des couleurs trop bizarres. Pourquoi Parce que ce sont des zooms numériques, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui recalcule euh, l'image, et c'est pas du tout un zoom optique comme on a avec un DSLR, soit un appareil photo réflexe, un vrai de vrai. Alors, quoi d'autre Vous aurez sur l'iPhone XR euh, une reconnaissance faciale, il n'y a pas de 3D Touch, je vous l'ai dit, c'est la même puce que le XS en termes de, de, de capacité appareil photo numérique 12 mégapixels, mais simple objectif, euh, une caméra avant FaceTime, XS la même, euh, et une autonomie euh, supérieure de 1h30 par rapport au 8+, donc c'est une, une autonomie largement euh, augmentée. On passe maintenant au stockage, euh, les XR sont en 64, 128 Go et 256 Go, par contre pour le euh, XS et XS Max, c'est de la folie, on va jusqu'à, alors il n'y a pas l'option 128 Go, mais on va jusqu'à 512 Go, ça veut dire qu'on est vraiment de plus en plus avec des petits ordinateurs en poche. Alors vous allez me dire pourquoi tant de, de, de stockage sur des appareils qui sont à la base des téléphones, donc moi je vous propose juste qu'on arrête de dire que c'est des téléphones, parce que vu les prix que je vais vous annoncer déjà, c'est plus du tout des téléphones, sincèrement, ce sont vraiment des tout petits ordinateurs qui sont capables de faire des choses énormes, qui ont des capacités phénoménales. Et la simple chose, c'est que si vous achetez ces appareils, encore une fois, je l'ai déjà dit, uniquement pour téléphoner, sincèrement, j'ai envie de vous dire, c'est une erreur, parce que vous n'allez pas sortir la pleine puissance de l'appareil, vous allez dépenser beaucoup de sous pour, quelque part, pas grand-chose. Maintenant, pourquoi avoir autant de capacités Parce que c'est des appareils qui filment en 4K, et la 4K, ça prend énormément de place. Maintenant, on est beaucoup sur de la musique en ligne, sur des vidéos en ligne, donc si vous voulez, vous prenez l'avion, vous voulez charger votre, votre iPhone avec... des. 10 films pour être sûr d'avoir les films qui vous plaisent dans l'avion, ça va prendre de la place. Donc tout ça, c'est intéressant. Et puis ça permet quand vous prenez des photos, des vidéos... Ça vous permet de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous retrouver en interview. Par exemple, si vous bossez avec votre iPhone, de ne pas vous retrouver en interview, comme je l'ai déjà eu le retour de certains amis à moi, qui disent j'étais en train de filmer et tout d'un coup ça s'est coupé, mémoire pleine, c'est quand même super désagréable. Donc ça permet d'avoir de la place. Maintenant, en termes de prix, ça pique un petit peu. Pour le XR, on va dire le petit iPhone, entre guillemets, on va de 859 euros, oui c'est un très bon prix, jusqu'à 1029 euros pour la version 256 Go. Le XS commence à 1129 euros jusqu'à 1559 euros. Et pour le XS Max, ça va jusqu'à 1659 euros oui vous avez bien entendu 1659 euros à ce prix là on a vraiment des beaux ordinateurs mais encore une fois si vous utilisez vos appareils pour tout ce qu'ils peuvent faire c'est que du ce n'est que du bonheur je vous donne une astuce si vous êtes en france moi perso je loue mon appareil et je le ramène tous les ans un truc que j'ai mis en place avec ma banque. Oui, maintenant les banques, elles, elles vendent des appareils, des appareils, euh, des téléphones. J'allais dire des appareils photo, l'apsus révélateur. Mais voilà, je fais ça et euh, ça passe en société évidemment. Et ça permet d'avoir toujours un, un téléphone au goût du jour. Mais vous le savez, je fais beaucoup de choses avec. Je fais beaucoup de photos, je fais beaucoup de vidéos avec mon iPhone. On passe à l'autre nouveauté, la nouvelle Apple Watch euh, version 4, la série 4. Alors elle était annoncée, elle a effectivement, elle est bord à bord, c'est à dire que comme l'iPhone, elle va jusque au bord de l'écran. Euh, elle est 30% plus grande que l'Apple la, la, Watch actuelle, elle a un boîtier plus fin. Alors, elle a des nouvelles complications, j'adore ce terme, les complications, c'est en fait, c'est les écrans, les, les, les différents écrans, les, les, ce que vous pouvez a, a, afficher comme option sur votre écran d'accueil de votre monde, ça s'appelle les complications, c'est juste tirer une balle dans le pied, mais bon, c'est comme ça, ça me fait rire. Des nouveaux cadrans, des nouvelles couronnes, la couronne, c'est le petit truc sur le côté qui permet de tourner le, dans les menus, un haut-parleur plus puissant, une puce deux fois plus rapide, des nouveaux, je regarde mon, mon, mes notes parce qu'il y a tellement de trucs, nouveau capteur gyroscopique, un nouvel accéléromètre, et ça, je dis bravo, vous savez que l'iPhone euh, l'iPhone, l'Apple Watch, elle détecte le, le, le rythme cardiaque et aujourd'hui elle a sauvé des vies parce que euh, quand vous le paramétrez correctement, si la, votre montre détecte que vous êtes au repos vous n'êtes pas en train de faire du sport et que tout d'un coup votre rythme cardiaque s'accélère de façon anormale, elle vous invite à consulter et il y a pas mal de gens qui ont suivi le conseil de leur montre et qui se sont retrouvés à être détectés d'un problème cardiaque qui était anodin à la base mais qui pouvait les amener vers de l'AVC ou des crises cardiaques, je vous l'ai déjà dit je crois que j'en ai déjà parlé dans ces capsules, donc ça je trouve plutôt ça bien et le fait que il y a un nouvel accéléromètre, l'accéléromètre c'est ce qui reconnaît les, les mouvements en fait ça fait que vous allez pouvoir activer une détection de chute si la montre détecte une chute qui n'est pas normale c'est à dire que si vous vous couchez c'est un, un mouvement progressif, sauf si vous sautez dans votre lit ou autre, on en parlera pas ici, détection de chute et appel automatique des secours, bien entendu rassurez-vous c'est paramétrable, mais je pense notamment à des personnes d'un certain âge, des personnes âgées des personnes isolées, des personnes qui sont un peu seules, oui, personnes isolées, personnes un peu seules, qui pourraient éventuellement être sauvé grâce à ce type de nouvelles technologies et quand je vous dis que les nouvelles technologies quand elles sont à notre service et ça devrait toujours être le cas et eh bien je trouve ça plutôt génial euh... Pour information toujours pour euh, le, le suivi cardiaque qui est amélioré, toujours pour cette histoire de suivi cardiaque, il y a des électrodes qui viennent qui apparaissent au côté du capteur cardiaque optique puisque le capteur car... euh, le capteur cardiaque de la montre est optique. Euh, il y a des électrodes qui vont permettre de faire des électrocardiogrammes et tenez-vous bien, ça a été validé par la FDA qui est le régulateur de la santé aux États-Unis, autant dire que c'est du sérieux. Petite, euh, petit bémol sur cette nouvelle montre, l'autonomie reste totalement inchangée. Ce qui reste inchangé aussi, si je ne dis pas de bêtises, ce sont les tarifs qui vont de 429 euros sans l'option 4G jusqu'à 529 euros avec l'option 4G. En termes de disponibilité par rapport à tous ces appareils, euh, on va être sur une sortie précommande fin de semaine ou demain ou après-demain, livraison la semaine prochaine. Par contre, pour les iPhone XR, il faudra attendre le mois d'octobre. J'en profite également pour vous parler de la sortie de l'iOS 12, le nouvel OS euh, qui va être sur vos iPads et vos iPhones. Ça, ça va être en place à partir du 17 septembre. Un conseil, sautez pas dessus, parce qu'en principe, les, les serveurs sont complètement surchargés le jour J. Donc, attendez tranquillement le lendemain ou le surlendemain pour le faire et découvrez toutes les nouveautés qui sont plutôt sympas également, la sortie de WatchOS 5, le nouvel OS pour votre montre, si vous en avez une, bien sûr. Et pour les iMacs, ça sera, il faudra attendre le 29, le 24 septembre, pardon, soit dans pas si longtemps que ça, pour le nouvel, le nouveau Mac OS Mojave. Voilà. Alors moi, j'aimerais bien lire en commentaire ce que vous comptez faire. Sincèrement, c'est vrai que c'est pas c'est pas des révolutions par rapport à ces appareils, mais bon, c'est de l'évolution. Voilà, les tarifs sont extrêmement chers, donc, toutes mes excuses à ceux à qui j'ai pu laisser entendre que les prix des iPhones allaient baisser, je le pensais, c'était annoncé, c'était prévu, mais finalement quand on réfléchit 5 minutes, d'un côté on dit « Apple a réalisé que ses, ses iPhone X étaient extrêmement chers, beaucoup trop chers », mais au final on lit aussi qu'ils en ont vendu des tonnes et des tonnes, alors pourquoi baisser le prix d'un truc qui fonctionne quelque part Ben non, sortez plutôt le même un petit peu plus gros, un petit peu plus puissant, et puis continuez à augmenter les prix, c'est ça, c'est la vie, c'est le commerce Bref, on va pas débattre là-dessus, mais je voudrais bien lire en commentaire ce que vous comptez acheter. Est-ce que vous comptez vous équiper d'un nouvel iPhone Est-ce que vous comptez vous équiper d'une Apple Watch Merci, n'hésitez pas, j'aime ça, échanger avec vous, c'est toujours le fun. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette TechniNews, News, je, je n'en peux plus, j'ai la gorge en vrac, mais au moins j'ai tenu, j'ai réussi, on en est à 17 minutes. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à partager ces capsules, n'hésitez pas à, les, à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications. Et puis j'ai oublié de, de saluer les, tout le monde, les auditeurs de Radio CNRV et compagnie, mais je vous dis aujourd'hui, je suis vraiment dans un état pas tout à fait euh, comme je suis d'habitude, mais ça arrive, on appelle ça un nettoyage. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, un bon appétit, un bon week-end, un bon tout ce que vous voulez, je vous dis à très bientôt, ciao bye bye